Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment transformer un superbe schéma entité-association qu'on a créé avec le logiciel Looping, comment transformer ce, ce, ce schéma en une base de données SQL qu'on va pouvoir loger, héberger sur notre serveur MariaDB. Alors pour faire ça, on va commencer par vérifier qu'on a tout ce qu'il faut au niveau de notre serveur. Donc là. On va regarder si on peut se connecter avec notre utilisateur donc euh, l'utilisateur qui peut faire ça c'est Bobby. Alors Bobby, il a un mot de passe euh, génial qui est secret. Voilà donc Bobby quand il est connecté initialement il voit une seule base, donc la bonne base de données Information Schema, donc, euh, qui, est, qui est toujours présente, celle-là. Et euh, donc, il va falloir qu'il crée une base de données qu'on va appeler Biblio, euh, qui va correspondre, euh, donc Biblio pour bibliothèque, qui va correspondre à la mise en œuvre de euh, notre schéma Entité Association. alors On va regarder ce qu'on peut faire un petit peu sous euh, looping. Alors déjà, il y a objet libre, c'est des choses qu'on qu n'a rien à voir avec le schéma proprement parlé, on va le retirer. Alors, euh, notre schéma, alors ce qu'on voit, c'est que, par exemple, on peut afficher ou non les, les types de données. Je zoome un petit peu, voilà, pour qu'on voit bien. Donc on a les types de données, hein, qui nous rappellent les informations qu'on avait euh, saisies précédemment. Identificateur souligné, les types de données, Qu'on peut afficher ou pas. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, euh, ici, on a le MLD, donc modèle logique de données, Là, ça c'est pas mal, parce que ça nous met, voilà, euh, là on a le, notre schéma entité Association, et là, euh, bah, pour représenter ce schéma entité Association, il nous faudra trois tables. Euh, donc la relation, euh, l'association qui est ici, elle est euh, transformée en une table, euh, dont la clé primaire est formée de l'ISBN, d'un champ ISBN et d'un champ hauteur. Euh, donc il nous faudra trois tables. Alors, il y a un autre, voilà, une petite coche qui est intéressante, c'est le SQL. Donc on va aller voir directement, Donc, je ferme le modèle logique. Donc le SQL, c'est quoi bah, Ça va être la transformation de ce modèle logique de données en euh, langage SQL. Donc on va regarder ça, on va zoomer un petit peu. Et donc voilà, automatiquement, à partir du schéma anti euh, association, ça nous génère euh, ce code SQL. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce code SQL, on va le copier. Et on va aller euh, le placer euh, dans un éditeur de texte voilà coller donc là pour avoir euh, de, la, de la coloration syntaxique on va enregistrer ce euh, fichier donc démo on va faire euh, voilà, on va dire que c'est du sql alors sql sql structured query language et on va dire que ça sert à créer Biblio. Voilà. On enregistre. On est content, on a la couleur. Donc là, on voit, on a les, la création des trois tables avec les noms des champs, les types, si ce sont des clés primaires euh, et des contraintes, de, des distances, est-ce qu'on doit saisir la valeur ou pas, donc notre nul, notre nul, etc. Alors, une chose qui nous manque, c'est la création de notre base de données. Donc ça, euh, on va le... On va le rajouter. Hein. Donc, create database. On a dit que c'était biblio. Data base. Biblio. On va faire un premier essai avec ça. Je copie. Je colle. Donc, ça fonctionne bien. Avec l'historique, je remonte. Et on a bien nos deux bases. Donc, après, bah, on ne va pas s'embêter. Hein. On va copier les définitions une par une et voir ce que ça donne. Alors, notre base de sélection, voilà, je crée une table, mais dans quelle base, on ne sait pas. Donc là, mémoire, on va en rajouter la base de travail. Je Copie. Je sélectionne ma base de travail. Pour passer l'un à l'autre, on va faire comme ça. On va pas s'embêter. Voilà. Je copie mes trois lignes. Je les colle. Donc là, Query, OK. Donc là, maintenant, si je fais un show tables, j'ai bien ma table livre qui est dans la bibliothèque. Donc là, après, bah, je peux faire pareil avec auteur. Ça a l'air de fonctionner. Je remonte show tables, j'ai bien mes deux, mes deux tables. Et la dernière, je copie, colle, écrire. Et là, t'as l'alarme, déception intense. Ça ne fonctionne pas, il y a un problème de syntaxe. Alors en fait, le code qui est généré par looping, au niveau de MariaDB, euh, ce n'est pas compatible. Alors, Une manière de changer ça, c'est de... On va déplacer le note nul, on va le mettre avant euh, référence. Donc, je déplace note nul, je le mets juste avant euh, référence. Ici, on va quand même vérifier qu'on a bien... Alors, de syntaxe qu'on a bien que deux tables et on va copier la nouvelle définition de la table écrire et donc ça, ça fonctionne bien on a bien notre création de trois tables alors arrivé à ce stade on pourrait se dire génial j'ai tout fait mais c'est un peu plus compliqué que ça donc on va on va essayer de comprendre pourquoi alors on va regarder les, les ordres donc ça c'est les ordres qu'on a rentrés d'accord par exemple on a rentré cet ordre là et euh, l'ordre qui a été euh, compris euh, et retenu par euh, MariaDB, on va, va l'obtenir en faisant showCreateTable. Table. Donc on va faire show, create table Livre. On regarde ce que ça nous donne. Livre. Voilà, une de gros doigts. Bon là c'est un petit peu dur à lire, mais on peut faire comme ça. Voilà. Ok. Donc là. Pour la création, on a ISBN, note nulle, donc a priori ça a l'air ok. Primary key, on a la clé primaire, donc c'est ok pour cette table là. On va faire pareil, on va regarder pour la table auteur. Voilà, la table auteur, on a bien l'idée auteur, note nulle, Varchar, le prénom, voilà default nul, le prénom il peut être nul, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, donc là, ok, Ah, on a le petit souci de Latin 1 en char 7, ça, il va falloir qu'on change, il faudrait que ce soit utf 8. Le moteur c'est bien Engine, InnoDB, donc tout va bien. Et pour la table écrire, donc on va regarder la table écrire, c'est celle-là qui est la plus problématique. Parce qu'on voit que ces histoires de référence, là qui sont notées ici, bah, finalement elles n'apparaissent pas. Ça veut dire que ces notions de, de clé étrangère de la table écrire vers auteur et de la table écrire vers la table livre, euh, en MariaDB, euh, cette écriture-là, elle est acceptée, mais euh, finalement, elle sert à rien du tout. Elle est juste acceptée pour des problèmes de compatibilité. Donc, il va falloir qu'on qu lève les manches et qu'on dise que ça, que l'ISBN, c'est une clé étrangère. Alors, on va commencer par, on va dropper la table. Voilà, on droppe la table écrire. j'arrive, voilà, et donc on va dire ISBN char 13 note nulle, et ici on va mettre une virgule, et on va préciser qu'on a affaire à une foraigne. qui. entre parenthèses on va mettre le nom de cette clé, d'accord, donc c'est ISBN, et qu'est-ce que ça fait que cette clé étrangère Sa référence dans la table livre, le champ d'information qui s'appelle ISBN. Donc, on va faire la même chose pour idée-auteur. Donc, on va aller à la ligne. On va dire, règne qui, idée-auteur, et sa référence dans la table auteur, idée-auteur vais je sauvegarder, je copie ça et je retourne au niveau de mon script. Voilà, donc là, a priori, ça a l'air un peu plus euh, sympathique. Voilà. Donc, quand je regarde la création de la table, j'ai bien l'histoire de donc ISBN, idée hauteur, clé primaire, la réunion des deux. C'est une clé, on a une contrainte de clé étrangère et une deuxième contrainte de clé étrangère. Donc là, on est presque super content, sauf pour cette histoire d'encodage de, euh, qui n'est euh, pas bon. Alors là, ça provient euh, tout simplement du fait que quand on a créé notre euh, base de données, on a euh, oublié de préciser euh, le default euh, char7. Donc il aurait fallu faire default charactère. Encore un coup de gourdois. character. 7 et UTF-8. Ça c'est la norme quand on fait du web, donc quand on fait des bases de données. Souvent, ça se traduit par une application web. Puis même, c'est quel que soit le type d'appli, UTF-8 c'est un, un bon truc. Donc on va, on va faire. C'est comme ça qu'il faudrait faire notre des database. Bon, le problème c'est qu'elle existe déjà, donc il va falloir la dropper. Donc là, alors je mets tout ça dans un petit script comme ça on pourra euh, le réexécuter euh, à loisir. Voilà donc on fait le drop voilà on crée notre table on fait le use create voilà ici euh, le moteur de base de données si on voulait le préciser on mettrait engine e i db alors, on a vu tout à l'heure que c'était quand même le moteur InoDB qui était euh, qui était retenu quand on faisait notre création. Hein. Vous voyez ici. Mais bon, si j'ai envie de le préciser, je peux le faire. Donc, je vais préciser pour les tables, Comme ça, on n'est pas dépendant de, du moteur par défaut. Et là, je peux très bien copier les trois d'un coup. Et je fais mon coller. voilà, la première OK, la deuxième OK et la troisième OK. Donc maintenant si je fais mon show tables, je me retrouve bien avec mes trois tables. Si je fais mon show create table de hauteur, bon, là je me retrouve show create, show create table donc de hauteur. J'ai bien ce que je voulais. Voilà, le char set qui a bien été changé et... On va regarder ici les histoires de clés étrangères. C'est bien passé. Donc là, on est vraiment sur une structure de base qui est parfaite. Donc, euh, arrivé à ce stade, bah, là, on est quand même bien content. Alors, on va se faire un... un comment dire Comme on a tout, tout mis dans, dans ce script, hein, on va vérifier que ce script peut fonctionner de manière autonome. D'accord Alors, euh, qu'on peut le rejouer à volonté. Donc, on va à nouveau dropper la la base de données, biblio, drop, voilà, donc là, quand je fais mon show, euh, show des databases, j'ai, voilà, donc là, si je veux tout rejouer, je pourrais faire un méchant copier-coller, hein, ctrl je copie tout, on peut aussi se dire, voilà, je vais faire un source, je vais indiquer le chemin de, de mon fichier, donc il est dans démo, il s'appelle créer biblio-sql, donc et ouais, bio.sql donc je fais entrer et quand drop database voilà alors donc là on a une petite un petit message d'erreur mais tout s'est passé donc là si on veut ôter ça on a essayé de dropper une base que euh, j'avais dropé avant donc on va pour éviter ce type d'erreur on va rajouter ça voilà if existe on drop si ça existe comme ça si on exécute ce script et que la base existe, elle est droppée. Et si on exécute ce script alors que la base, elle est déjà euh, supprimée, ça ne pas d'erreur. Là, on peut regarder si donc, donc, on est dans la base de données euh, Biblio. Hein. On est passé de None à Biblio. Pourquoi bah, Parce qu'on a fait un use. Donc, notre base, elle existe bien. Et euh, si on regarde nos tables, show tables, on a bien nos trois tables. Et un petit dernier pour la route si on regarde comment on crée la table écrire on a bien nos deux clés étrangères qui sont prises en compte parce qu'on a le moteur de données euh, le moteur de base de données le moteur de table inodb le chart 7 c'est bien l'utf 8 et donc euh, bah là euh, je crois qu'on a, on a rempli notre mission hein. on est passé euh, euh, donc, de notre schéma entité association à notre code SQL, il a fallu qu'on le retravaille un petit peu, notre code SQL. Hein, et euh, suite à ça, bon, on a obtenu un script qui nous permet de, de générer et de régénérer euh, euh, à loisir hein, notre base de données. On peut par exemple l'installer sur un serveur distance sans avoir à taper de la ligne de commande, mais euh, en exécutant euh, simplement euh, cette commande-là pour, pour jouer le, le script. Donc là, arrivé à ce stade-là, on est super, top content. Et euh, bah c'est le moment de, bah de, que je vous remercie pour votre attention euh, et que je vous dis merci euh, et à bientôt. Au revoir.